Et OTP, bonne production, bon ah, cast, aucun problème bon bail, toi-même tu allais de temps en temps casse là-bas. C'est ça. Il y a vraiment, il y avait l'air d'avoir une synergie qui a donné ah, un truc lourd. C'était incroyable parce que du coup, les gens ils regardaient nos matchs, mais derrière ils avaient envie de voir les résultats des autres équipes bah ouais. pour voir si on allait rester premier ou etc. Et après, bah, en force d'aller voir sur OTP les résultats des autres équipes, bah, ils étaient en mode bah, en vrai c'est de la frappe, tu vois. Bien sûr. Je pense pour la plupart, donc ils sont restés, ils ont regardé et il y a eu plein de nouveaux fans de, de LOL tout court en France, tu vois ou de gens qui ont lancé le jeu avec la CACORP, etc. En vois. plus, avec toute la commune, tu vois, qui faisait des initiatives pour faire comprendre League of Legends à des gens, faire enfin, des threads thread et ouais. tout, machin. Il y avait des threads, tout le monde parlait, c'était dans le partage, etc. Donc, euh... ah, c'était vraiment lourd. Énervé, ça fait plaisir. mais Mai 2021, premier tournant, entre guillemets, pour la Carmine. Un beau jour, Fnatic vient faire toc toc toc ouais. et, et taper à votre porte pour Adam. Parle-nous un peu de ce transfert parce que c'est vrai que entre depuis la, la Div 2, ouais. Faire un roster, commencer à gagner et du coup forcément vivre pour le coup votre premier transfert où quelqu'un vient vous prendre un joueur. Comment ça s'est passé Ça s'est passé comment euh, bah, En vrai, c'est dur hein, parce que c'est une équipe LEC, c'est Fnatic, c'est une équipe iconique de, de League of Legends. Légendaire. Légendaire. Tu vois, je ne sais même pas s'il y a, a d'autres mots. Et du coup, euh, ils viennent, ils veulent ton petit joueur superstar que tu as chouchouté, que, que tu as vu grandir depuis le début, etc. Donc déjà, même si toi tu veux pas, tu veux pas, euh, tu vois le petit, il a des étoiles plein les yeux, tu vois, ah tu oui. peux pas lui dire, euh, c'est hein. mort, il y a un contrat, tu restes là, c'est mort, mais d'un autre côté, on n'était pas en mode, euh, ok, euh, on est les petites fnatic, ouais. on est parti les voir dans les négociations, en mode, euh, les gars, euh, c'est bien, franchement, Sartek, que... Sartek, <rire> <rire> la carrière et tout, Non, franchement, bravo, euh... <rire> Mais voilà! Mais maintenant! <rire> tu vas pas te prendre pour des cons! C'est très bien ce qui se passe donc, euh, hey, vous le voulez, vous allez le payer! Et du coup, ils étaient en mode ok, Annie, et du coup, on a négocié et là, football manager m'a beaucoup servi! <rire> C'était directement dedans, toi, ou il y avait des gens ah qui non, étaient vraiment. c'était directement dedans, euh, ah. c'était de la frappe. Je trop Ah ouais, t'as kiffé Ah ouais, hey ah ouais je trop kiffé. <rire> des clauses de pourcentage, des trucs comme ça, et tout, tu vois, pourcentage à la vente, des petites primes, trucs. Là, j'étais en mode merci, il être bon manager. Il y avait côté et tout avec moi, c'était de la frappe. Ah, on, a, on a kiffé. <rire> même à ce moment où ça s'est passé, vous avez dû vous regarder, vous dit putain, on en est arrivé jusque là, quoi. Ouais, on est en mode. Ouais. Faites pas les mal avec nous <rire> Non après ça va, c'était bien, bien dans le call. Mais j'aimais trop, ça faisait le call avec les mecs de Fnatic. Ouais. Et après ça partait avec Côté sur non mais ça c'est mort, ça ils vont pas nous faire ça ni ça. Eh, c'était trop bien. Oh, J'aime trop. Et en plus tu vois genre à ce moment-là, il devait aussi du coup avoir les discussions derrière sur comment on le remplace. C'est ça. Et à ce moment-là, c'était aussi un tournant un peu. Ça devait être des jours un peu pas bizarres, mais. Ouais, bah déjà, ça a triché parce que tu perdais quand même euh, le, le joueur à fort potentiel, superstar. Ouais, un la, peu star, c'est ouais, ce que j'ai dit Superstar du club, tu vois, qui était là depuis le début. Euh, donc forcément, euh, ok, c'était lourd les négociations, etc. Euh, n'as-tu combien payé Mais euh, ça a fait chier quand même. Tu bah vois, oui. pas non plus. Euh, surtout que t'as une équipe, en fait, et que là, t'es en plein milieu de saison. Et on change ton équipe avec qui ils ont bossé depuis le début, donc il faut trouver la bonne personne, le bon truc. Et euh, heureusement, euh, Cabochard, il euh, veillait. <rire> il attendait son tour, c'était le destin je pense. Allez. Tous ces les euh... Ça a été fluide, genre il était lui sur le côté, vous, vous êtes allé le voir. Ouais, et vu que lui, il suit beaucoup, tu vois, il a direct été... Euh... Bah il connaissait déjà, tu vois, le, le projet, il était hype. Euh... Donc forcément, ça s'est fait, euh, fait assez facilement. Et... Et derrière, bah, c'est les gens du club. Trop bien. Trop, trop bien. Les gens du club, à tout jamais, cabot. Et oui. Les split 2 avec Cabo, vous commencez en plus impériaux, 9-0, à ce moment-là on se dit classique sur classique, avant d'avoir un peu plus de difficultés, mais bon vous finissez quand même par reprendre les EUM tout en vous inclinant un peu face à Miss cest à en LFL. Ça va, on a fait finale. C'est propre. Tu regardes le Leaguepedia, c'est 1-1-1-2-2, donc c'est... Respectable. Fin d'une première année folle, qui remplit beaucoup l'armoire à trophée, ça, ça doit être des moments de malade, mais c'est un peu une pression folle aussi pour réussir à se maintenir, tu vois. Euh... Quand t'as tout gagné, entre guillemets, le plus dur, c'est réussir à te maintenir. Ouais, c'est ça. Donc, après une année comme ça, ça fout pas une pression de fou une fois que ah, la si. célébration est retombée tout ça Ah si, parce que maintenant, euh, les gens, on a créé beaucoup de haine sur nous depuis. Il y a des gens qui nous regardent, ils ont le seum, ça fait, ça fait des, un, an et un an entier, ils nous regardent, ils ont le seum. À chaque fois, ils se disent, putain, ils vont perdre. Et non, on perd pas, on gagne, on gagne, on gagne. À part ces débuts d'année, mais du coup là ils sont contents. Mais euh, ouais, ça fout une pression, tu as envie de forcément au mieux faire pareil que l'année dernière. Ouais. Au minimum, pardon, faire pareil que l'année dernière. Et euh, de viser bah, le, les 5 trophées sur 5, ça chaque fois on écrit 5 sur 5. Donc euh, ouais, tu vois, tu as besoin de, de revenir avec des armes fortes, sachant qu'en plus, on est dans un système où bah, tu peux avoir perf comme tu veux en URL, tu peux avoir la meilleure structure du monde ce que tu veux. Euh, à la finalité des comptes, c'est que le, la seule ligue qui t'emmène aux Worlds en Europe, c'est la LEC. C'est ça. Donc euh, quand t'es un joueur, tu dois aller en LEC si tu veux jouer au meilleur niveau possible et aller aux Worlds. Donc t'as pas le choix, tu vois, de bah, lâcher des joueurs, quoi. Des joueurs qui, à qui tu tiens, etc., qui partent, tu vois, t'as pas le choix. Parce que c'est la suite logique pour eux. T'es obligé. Tu peux pas leur dire non, vas-y, reste avec nous. Ouais, reste, reste là et on, on ira, t'inquiète. C'est ça, c'est pas. pas trop tant que, euh, moi, rien n'est signé, rien n'est officiel. Je vais pas lui dire, euh, reste, tu vois. Euh, euh, C'est ça, le truc. C'est que nous, on fait tout pour y aller. Et euh, Inch'Allah, on ira. Hein. Moi, je suis confiant, quand même. ce que je vous souhaite. Mais euh, en tout cas, là, pendant cet été-là, c'était compliqué de leur dire... Euh... Ouais. Les gars, on va laisser là demain, <rire> t'inquiète Je reviens sur la Carmine, du coup. Euh, fin d'année 2021, euh, bah, vous... Alors, je me suis permis l'expression, vous cassez la banque et investissez sur le grand euh, Martin, avec euh, la lourde tâche de réussir à faire oublier un roster qui a tout gagné. Toi aussi, t'es un fan de foot, donc toi-même, tu connais un peu la difficulté que c'est à renouveler des équipes. Ouais. Comment s'est présentée l'opportunité Est-ce que ça a été un risque pour vous de la réaliser ah ouais, forcément, c'est... Euh... On, on, on, on a eu pas mal de sponsors, on s'est mis bien par rapport au début de la carmine où c'était vraiment compliqué, on n'avait pas un sou. Là, on, on a commencé à, à faire les choses en grand avec des, des bons sponsors et tout. On commençait à être pas mal. Donc forcément, c'était un, un risque euh, financier. Mais euh, comment ça s'est passé C'est que lui, il, avait, il était un peu bloqué dans son ancienne équipe. Il n'y avait pas d'offres... D'autres équipes parce qu'elles ne pouvaient pas investir l'argent qui était demandé. Finalement, final, nous, on n'a pas payé ce qui était demandé à la base, tu vois, parce que c'est quand même une superstar euh, en termes médiatiques hors du jeu, tu vois, en plus d'être une légende sur le jeu. Donc, euh, forcément, euh, nous, il nous a contactés euh, bah, via Laure, justement, avec qui euh, j'en vois beaucoup de force. Euh, il nous a contactés, il voulait, euh, il voulait savoir si on pouvait faire quelque chose, tu vois, pour euh, qu'il puisse jouer. Parce que lui, en fait, dans sa tête... Il simple. voulait jouer. Lui, c'est un mec, c'est un compétiteur. Sa vie, c'est League of Legends en compétitif. Et, et rien d'autre, tu vois. Donc, il voulait absolument jouer. Peu importe ce qui se passait, il voulait jouer. Et euh, nous, on était... Il nous avait déjà suivi l'année dernière, parce qu'il avait déjà parlé de nous. Ouais. Parce qu'il avait regardé le Spring, justement, où il parlait de Xmati, il parlait de la Il avait regardé le Cast FR, justement, où il comme un ouf. <rire> et il trouvait ça incroyable. Et du coup, il voulait, euh... il voulait rejoindre la CACORP. Et il a parlé... Euh... C'est lui qui est venu vers nous, tu vois. Donc déjà, rien que ça. Euh, il ouais. euh, y a un côté stylé, ouais. Salut Martin, salut Martine. Euh, salut Martin. <rire> oui, oui, c'est vrai que c'est nous, la CACORF, c'est oui, c'est vrai. T es, t es bien renseigné. <rire> ouais, c'est vrai que c'est nous, Il y a un problème <rire> <rire> Non, non, tranquille, Du coup, il vient, on fait un call, etc. Il nous parle de sa motivation, de, de son état d'esprit et tout. Et là, on est en mode, wow, ouais, ok. Ah, ça, c'est un mec, c'est un athlète, tu vois. c'est... C'est un, un, ah, un autre niveau, quoi. Ah, c'est un, un professionnel, t'es allé où Et euh, nous, on était en mode, ok, là, c'est une dinguerie. Tu vois <rire> là, c'est trop une dinguerie, faut il faut le faire. Vraiment, vous êtes vous êtes dit, ça, là, l'opportunité, elle est là, il faut, faut le faire. ah Il faut le faire, il faut le faire. Nique sa mère les risques. Euh, S'il faut retrouver un peu plus de thunes plus tard, on se démerdera, on fera, en, on fera comme on pourra, mais vas-y, là, tu peux pas... Tu peux pas laisser passer ça. Tu peux pas laisser passer ça, c'est impossible. Du coup, euh, euh, on se démerde un peu, on arrange le, le, le, fait, le, le bail financier. Il, faut, il y avait pas mal de négociations avec G2 aussi, tu vois. Ouais. Ça s'est joué vraiment... Tu vois, quand on s'est c'est fait », ben 5 minutes avant c'était pas fait hein. Okay. <rire> voilà. Parce qu'avec le live, là, les annonces ouais, parce tout que loup. les gens ils envoyaient des rumeurs mais quand tu vois les rumeurs qui sont tweetées par les comptes qui envoient des rumeurs, t'es un goulou et tout ben quand c'est validé, eux ils le mettent sur le tweet et en général c'est vraiment validé. Mais là eux ils l'ont pas mis, ils ont pas tweeté que... C'était fait. Ouais. C'était fait ou que y a, tu vois, euh... ça allait se faire. Parce que même nous on savait pas 5 minutes avant. Et donc 5 minutes avant et là dès qu'on a le go et tout, c'est fait, c'est fait. On crie comme des ouf. C'était n'importe quoi, les 48 heures juste avant le live, là. Euh, c'était même pas une possibilité. Ah ouais, là. côté l'homme masqué, ils n'ont pas dormi. <rire> <rire> Moi, je me réveillais, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe Mais c'est bon ou pas Ça dit quoi J'allais hein dormir, c'était fait. fait. Je <rire> manger, fait. me réveillais, c'était pas fait. J'allais manger, c'était fait. J'allais me réveiller, c'était pas fait. Tu vois, L'enfer. Ah, c'était les montagnes russes. Et au final, bah, on a signé Réclaise, quoi. Incroyable. Et, et au moment un petit peu de, de, de, de refaire l'équipe, comment ça s'est construit Vous avez tout donné euh, genre à Striker, le coach. Vous lui avez dit, écoute, c'est toi que... Parce que pour sortir du coup, 113 qui était euh, du coup en Turquie, Targamas, je crois qu'il avait fait un passage en Espagne... Enfin, Targamas, pardon. En terra, ouais. terra, qui était chez Solari en Espagne. Euh, du après, coup rec... a bah, Justement, on avait joué contre lui eu Master. Genre, ça s'est passé comment la, la reconstruction du roster au moment où tu as la, la, la, les trois joueurs un... qui vont en LEC. C'est un mix de tout le monde, tu vois. Parce que des fois, après, tu avais des offres tardives aussi pour d'autres joueurs donc tu savais pas quand euh, si lui il allait être disponible si lui il allait être disponible etc etc d'accord donc euh, c'est c'est pas que striker il y a aussi euh, il y avait aussi côté l'homme avait tout le monde en fait qui donnait son avis ça ça ça et au final euh, on a regardé plein de vod ouais, c'est ce que, que j'allais dire vois. vous avez regardé plein ouais, de trucs et tout. exactement tu vois on n'a pas fait de try out comme la majorité des équipes font on a regardé plein de VOD, etc. Et on a essayé de build le meilleur roster possible, tu vois. Sans try-out Sans try-out. Oh ouais. Vraiment, je pensais pas que ça se faisait des fois sans try-out ah, Sans try-out en légende totale. On <rire> <rire> enfin, n'a jamais fait de try-out, nous. Ça a toujours été en mode... Okay. Ça a toujours été sans try-out. Ouais, voilà, okay, ça. Okay, okay. Et euh, du coup, euh, on a regardé les VOD. On avait les VOD de 113, on était comme des oufs. En mode, wesh, ouais, c'est qui ce mec ce, ce petit turc a du talent <rire> Ah <ouais. rire> Il avait vraiment beaucoup de talent et euh, du coup, bah, ça s'est construit euh, de fil en aiguille. D'accord. Et au final, euh, le soir euh, où on recrute et euh, le soir, enfin, le soir, la, la semaine où on recrute Reckless, Cabo, il avait aussi une grosse offre. Donc, euh, on ne savait pas trop. On était en mode, euh, Ouh là Chaud là, Chaud, <rire> qu'est-ce qu'on fait etc. Et derrière, il a décidé de. Sortir ses énormes couilles et de les mettre sur la table. De dire je suis là, les gars. Le roi Cabot encore. Ah, franchement, une dinguerie ce qu'il a fait. En plus, je crois à l'époque, c'était Fnatic qui le voulait. Ouais. Et donc, du coup, Fnatic, hors de split, ils veulent tes deux top laners, quoi. Ah, ils me cassent les couilles, celle-là. C'est bon, Laisse-nous tranquille, Zabbi. Non, non, et du coup, eux, ils étaient. En plus, il y avait des rumeurs sur leur roster. C'était. Tu vois, c'est pas comme si t'allais signer. Là c'est un roster qui ah oui bah Razor upset ah ouais, etc. Voilà. Enfin tu sais que tu vas là-bas c'est pour jouer les boards etc tu vois et donc refuser quand même c'est c'est bolzi ouais il aurait accepté je jamais aurais jamais voulu de ma vie tu vois ouais bien sûr normal mais le fait qu'il refuse je de... te le on serait reconnaissant toute ma vie ça te donne encore plus d'amour à ah ouais, la personne tu vois de toute façon il fait le job il n'y a rien c'est les gens ils s'arrêtent sur un mauvais début de saison mais t'inquiète en parlant de ce mauvais début de saison, en ce moment, l'équipe du coup, bah, tu l'as dit, elle a des résultats un peu plus en dents euh, de Et euh, de la même manière que tout est complimenté à IP quand tout va bien, on commence du coup à avoir apparaître bah, du coup, beaucoup de critiques sur les drafts, le style de jeu et ouais. compagnie, tout ça. Tu penses quoi un petit peu de, de cette ambiance globale un peu, un peu autour de la Carmine je, je peux me permettre, vite fait, je te donne mon avis en Vas-y, vas vas-y, vas-y, t'inquiète. Moi, j'ai le sentiment qu'il qu y a beaucoup de gens qui sont un peu très nerveux, tu vois, en, en témoignent un peu ce qui s'est passé avec Laure il y a quelques temps et tout. Et, et vous avez ce côté du coup tr très engageant, mais aussi très clivant qui va faire qu'il y a des gens qui vous aiment pour une raison, mais d'autres qui vont vous détester pour cette même raison. Et, et toi, du coup, en tant que CEO, tu vois, t'en penses quoi un petit peu de l'ambiance en ce moment Parce que c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de, de, de du côté revanchard aussi, j'ai l'impression. Tu vois, en mode, ouais, vous étiez là, quand on gagne, maintenant on perd, machin, tu vois, c'est. Bah tu vois, euh, moi je viens, j'ai suivi le foot toute ma jeunesse etc, donc ouais. euh, euh, tu sais quoi, tu suis ton club, tu suis ton club, euh, même quand ça va mal tu vois, et moi depuis le début de la CACORP, j'ai toujours dit dès qu'on perd, allez ah, soutenir les gens à la Nice, c'est mieux de les soutenir quand on perd, quand on gagne c'est du bonus, c'est trop de la frappe etc, donc les gens ils sont déjà contents, mais c'est quand on perd que là s'ils voient qu'ils ont du soutien, c'est vraiment un plus tu vois, plutôt que que de recevoir des critiques, etc, etc, parce que moi je l'ai vécu quand j'étais chez Eclipsia, quand je gagnais, ça me disait waouh Kameto, trop fort, on gagné et tout, c'était bien, mais après quand on perdait, que je sais pas, moi je ratais un smile ou un truc comme ça, et que j'allais voir la rediff du chat, j'avais envie de m'arracher le crâne. c'est ah, pas de plaisir. Cassez-vous, j'ai même plus envie de jouer frère. <rire> je... <rire> Des fois, je disais, je vais vite comme ça on perd. <rire> Au moins, ils auraient une raison d'ouvrir ouais, la gueule. Tu veux mal parler Vas-y, vas-y, parle mal. Mais vas-y, moi, parce que moi, j'étais nerveux, tu vois. À l'époque, j'étais con aussi. Mais euh, non, c'est le pire truc quand t'es joueur et que tu reçois plein de, de critiques, etc. Et ça, je trouve, par rapport à ça, les, les fans slash ultra, ils ont toujours été cool par rapport aux joueurs. Mais c'est plutôt quand il y a hmm, d'autres équipes ou d'autres personnes qui interviennent. Que là, ça devient un peu la guerre, tu vois. Un peu trop. Tu ouais, vois. ça devient un peu trop hard, <rire> un peu trop piquant. Et je pense que le monde de l'e-sport n'est pas encore prêt pour euh, comment dire, ce genre de, de communauté. Ah ouais, de rivalité et tout, tu oh, penses c'est pas encore prêt c'est pas en... c'est ce pas assez mature pas... En fait, ce n'est pas que c'est pas encore prêt, c'est que ça va prendre encore un peu de temps avant que ça soit bien fait, tu vois. Okay. Avant que ça soit bien fait, bien instauré. Et c'est normal qu'au début, bah, ça, ça peut être un peu à droite, à gauche. Mais on mmh. essaye de, de calmer un maximum les gens mmh. et de faire en sorte que tu vois à la base c'est on joue à l'OL en compétition c'est un plaisir tu vois à la base donc Bien faut, sûr. Pas que... faut pas que ça trop ça rentre trop dans la haine tu vois mais, mais dans un sens, le délire de rivalité tu vois pardon désolé non, si, si, si. dans le foot quand ça siffle genre à l'extérieur etc là c'est instauré mais c'est parce que ça fait des dizaines et des dizaines d'années que ça existe et que c'est devenu la normalité dans l'ESport si là par exemple à Lille, ça a eu toutes les autres équipes, on va, on va détester sa grand-mère tu vois. Ah, c'est juste que c'est pas encore euh, dans le système, ça se trouve ça ne le saura jamais et euh, c'est pas... Et de toute façon dans tous les cas, à chaque fois qu'il y a eu des événements, les fans ils ont toujours applaudi les équipes adverses par respect, etc. Pour le coup ça, rien à dire. C'est ça, tu regardes les tweets des équipes adverses, etc. C'est juste qu'en ce moment, ils se font beaucoup charger par les autres équipes, il y a beaucoup de tweets, beaucoup de trucs, beaucoup de trucs. Et euh, moi je les connais, ils aiment bien répondre. <rire> mais, mais dans un sens, ce que tu dis vis-à-vis -vis du fait que la scène n'est pas, tu vois, encore totalement prête à ce genre de rivalité, des fois de pique et tout, tu penses quand même que du coup les, les petits euh, abus ou appelle ça comme tu veux, dans ce moment, genre ça doit passer par là pour ensuite évoluer et être un peu mieux intégré. Ah regarde, ça va passer par là. Ouais. Derrière, moi je vais faire un coup de gueule, je vais faire un live ou, ou quoi. Je vais dire non, les gars, c'est pas bon. Après, moi je suis pas leur daron, il y en a, ils vont quand même. Oui, là, bien, bien sûr. sûr tu classique, vois, classique, moi classique. je fais de ce que je peux, mais. À partir de là, les gens, la prochaine fois qu'il y aura un truc, ils vont se dire « Attends, peut-être qu'on va pas foncer euh, directement dans ouais. ça. Euh, » Parce qu'il y a eu le truc de l'or, mais il y a eu plein d'autres tweets aussi, où les gens provoquent la cacor ouais. Et après, ils sont en mode « Ah, vous êtes une secte Ah là là, regarde, ils sont tous là, va ouais. nanani ouais, !» ouais. Alors que le tweet de base, il est là pour engendrer ça, tu vois. C'est euh... vrai que c'est du double jeu de certaines Tu vois, et ouais. des fois, il y, y, y, y a des trucs un peu hypocrites et c'est les gens du coup eux, ils s'en battent les couilles ils ils vont être en mode bah OK vous faites les mecs hypocrites euh... ouais du coup, c et ça part en couille à cause de ça, tu vois, à chaque fois. Moi, je suis d'accord avec toi, et ça, je l'ai vu, tu vois. Parce que tu sais, moi, je, je tweete pas beaucoup sur ça parce que vas-y, c'est pas mes affaires et tout. Je, je, tu sais, je suis et tout, je regarde. Et, euh, et c'est vrai qu'il y en a, tu sais, ils jouent un peu leur jeu. Ouais. Et vas-y. Et, euh, et par contre, c'est vrai que moi, sur le, le truc de l'or vite fait pour m'attarder 10 secondes dessus, c'est vrai que j'ai été étonné parce que tu vois, moi, je, je suis le sport. Et donc, euh, dans Popcorn, j'avais dit d'abord, on faut être fan en parlant de, de, de l'équipe. Puis ensuite, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'attacher aux joueurs, tu peux les aimer. Mais ce qui va rester dans le temps, ce qui va s'inscrire dans la durée, c'est le club. Les joueurs, ils viennent, ils partent, reclès, dans deux ans, peut-être, il n'y a plus là. Je spécule, tu vois, ou Cabo, ou n'importe qui. Par contre, ce qui va rester, c'est le blason, ce qui va rester, c'est le logo, c'est ce que ça représente, c'est les valeurs, c'est tout ça. Et c'est ça qu'il faut d'abord kiffer, c'est ça être un vrai ultra. Ouais, c'est ça. Et en fait, le truc que moi, tu vois, là où j'ai vraiment vu, tu vois, des fois, une communauté qui est un peu sur la défensive, j'ai trouvé, c'est que j'ai vu donc l'or fait un segment LEC sur Eclès qui en ce moment c'est vrai son lot de critiques mais c'est le lot de tous les sportifs. Ouais, ouais. Tu vois donc elle fait son métier c'est-à-dire c'est un segment qui discute de ça et après j'ai vu des personnes pas critiquer la façon dont le segment a été fait parce qu'encore tu peux critiquer le contenu du segment. Ouais. En mode oh, tu dis qu'il joue de telle manière bah c'est pas vrai ou on n'est pas d'accord comme quand tu fais une analyse foot tu vois il y a des personnes qui ont critiqué même le fait que le segment soit fait et à ce moment j'étais là mais les mecs lors où ces personnes-là, ils font leur métier, ils s'en battent les couilles qu'en ce moment il y a trop de critiques sur la personne ou quoi. C'est leur métier d'analyser, ouais, de discuter de la chose et tout ça. Tu peux critiquer le fond des arguments apportés, mais tu peux pas reprocher à la personne d'avoir fait il est le de truc ouais, d'abord. C'est trop bête que tu reproches alors d'avoir fait son métier. Donc quand moi j'ai vu ça, j'étais là... Mais les mecs, je comprends les ultras et tout ce que vous voulez dire. C'est vrai que Reckless prend un peu cher en ce moment. Mais eux, c'est des analystes, c'est leur métier, tu vois. Donc ouais, là, ouais. les mecs, vous reprochez à personne de faire son métier. Mais surtout bizarre, que dans le segment, tu vois, y a, y a, elle apporte beaucoup d'espoir quand même autour de la CACORP. Et alors elle a toujours mis bien au niveau de Carmine, etc. Que ce soit en off ou, euh, ou même euh, sur, sur la scène là-bas. Elle parle toujours de, de nous là-bas en bien. Mm -hmm. euh, elle nous met super bien, donc je l'ai dit en live, tu vois. Mais, ouais, mais justement, c'est en passant par là que les gens ils vont comprendre, au fur et à mesure, ça se trouve, euh, là, il n'y avait rien. Ouais. Et là, c'était aussi une histoire de timing. Ouais, ouais. Parce que la veille, je crois tu avais la euh, Ligue Espagnole qui a tweeté sur Reckless. Ouais. L'enchaînement Ouais, en fait, il y a eu un enchaînement <rire> où les gens étaient en mode Vas -nous tranquilles, tu vois « Vas-y, ouais, laissez-nous tranquille »« Laissez-nous souffler ouais, ouais, voilà, !» C'est là, c'est tombé sur l'or alors qu'elle faisait juste son métier. Elle n'a rien fait de mal dans, dans le truc. Donc euh, au final, c'est parti en couille pour rien. Et dans tous les cas, tu vois, c'est arrivé, on a calmé les choses, on a appelé Laure, etc, ça s'est réglé, tranquille et tout. Surtout que le plus drôle, et tu l'as même dit un peu avant, vu que Martine est passé par Lor pour vous parler. C'est ça. Que, moi, je me parlais parce que je le sais, mais genre Martine et Laure, ils s'entendent, mais... Ouais, c'est ça. Putain de bien. Ouais, tu ouais, vois ouais, ce là, que je veux dire toujours mis bien. Genre, ils pour ça, pour ça que... trop bien les deux. Donc après de... moi je suis en mode de... les gars, ouais, je suis calmé quand même, ouais, calmé, ouais, calmé, la calmé, calmé, calmé. Tu, tu tu disais un point intéressant et donc du coup, je me permets de demander ton avis. Euh, tu disais ouais, du coup quand les, les joueurs perdent et tout, faut soutenir et tout, super important, ça il n'y a rien à dire, c'est yes. le principe même, tu soutiens même dans la défaite et tout. Mais c'est vrai aussi et ça on le ouais, voit aussi sur les fans ouais. de foot, c'est vrai qu'il y a aussi de temps en temps des critiques et tout. Toi t'es ok avec ça Genre même de la part des ultras Genre on soutient mais de temps en temps ça peut critiquer un peu ou, non, tu... après, ou des fois tu ouais. trouves ça un peu relou Après en fait dans tous les cas c'est relou parce que c'est une critique mais euh, tes joueurs pro etc forcément euh, si tu perds mal les gens ils vont dire... Euh... Bah, moi je trouve que la critique c'est ok ouais. tant que tu vas pas sous le tweet du joueur et que tu lui chies pas dessus ouais. en mode... Euh, ouais. Ah ouais as, ta mère lui il aurait été mieux que toi un truc comme ça, ça c'est les pires messages tu vois. Mais si... Euh... Tu débats avec un autre euh, ultra, un autre fan, en mode, ouais, mais là il aurait une euh, tu vois, une critique euh, bien fondée, mmh. classique, tu vois. Ça, ça fait partie bah, du jeu. tu peux pas leur dire non plus, euh, soyez des bisounours, euh, on aime tout le temps Annie, tu voilà, peux logique. soutenir tout en critiquant, en fait, en logique. mode, euh, force à toi, j'espère que tu vas redevenir Annie, etc. Sauf que euh, tu, là, tu parles avec quelqu'un d'autre et tu, tu dis, ouais, là, en ce moment, est pas, il est pas son prime. Euh. Ce genre de truc quoi, mais mais... c'est important d'en parler. C est, c est bah, bon. Je voulais qu'on en discute ouais. et tout, tu vois. On est des êtres humains, on n'est pas des robots. Hein. Tu Carrément. veux pas juste tout le temps être en mode bon, euh, oui. yes, super cool, etc. Bien, Bien sûr, forcément, les gens ils vont avoir des trucs à redire et classique, c'est la vie, classique. Énervé, franchement, ça plus ça plaisir. Je suis content qu'on qu ait pu parler un petit peu de ça et tout, c'est cool.